Tout le monde, c'est Wimant, oui, hein? content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui, petit changement à, à l'horaire selon ce qui était supposé être avec les indications que je vous ai données sur Instagram. Aujourd'hui, grâce à Tom qui m'a donné euh, 20$ dollars pour que je puisse faire aujourd'hui le gelato 33 de Great White North. Toujours un plaisir de vous voir, un gros merci à Tom, on remercie Tom, dans les commentaires, Gelato 33, écoutez, il euh, faut pas avoir peur, faut pas avoir peur de mettre un Gelato sur les tablettes de la SQDC, après qu'on ait connu le nouveau numéro 1 de la SQDC, on parle ici de Tribal, le Gelato Mint, qui était vraiment pas dispensé à 24,20$, qui était quand même euh, moins dispendieux que certains produits qu'on connaît à la SQDC. Faut être courageux, faut être courageux. Euh, moi de mon côté, j'aurais peut-être pas été vers le gelato. Si j'avais été une compagnie, j'aurais peut-être retardé sa sortie. J'aurais peut-être poussé une autre variété. Parce qu'on sait que les compagnies ne font pas pousser qu'une seule variété. Ils font pousser plusieurs variétés. Et à un certain point, euh, ils découvrent leur meilleur et ils vont commencer à distribuer euh, leur numéro un, j'imagine. Donc, ici, le Great White North, on connaît Great White North, on sait que c'est une compagnie québécoise dans la ville d'Anjou, si je me trompe pas, qui nous avait sorti le fameux Saint-Henri-Couche, le fameux Saint-Henri-Couche de la marque 514. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire où est-ce que c'est rendu? On aimait le produit de Great White North. Avec le 514 Saint-Henri-Couche. Donc, euh, si on regarde ce qui nous sort maintenant, Great White North, la marque 514 n'est pas disponible pour aucun produit. Il y avait seulement le Saint-Henri-Couche, seulement un produit de 514. Donc, le producteur Great White North, est-ce qu'ils ont éliminé la marque 514? Parce que présentement, Great White North ont présentement trois marques. Non, je viens de le dire. La marque 514 n'est plus là. Faut suivre. Donc euh, la marque qu'ils ont sorti, euh, ils ont sorti la marque Great White North. Pareil comme Exo ont sorti la marque Exo. Ensuite de ça, le Great White North, euh, ils ont seulement le Dead Baba dont la marque c'est le Great White North. Euh, ils ont aussi une division de bio biologique. Euh, trois produits biologiques euh, qu'ils ont sortis cette semaine, oh mon Dieu, sous deux marques, la marque Kizo, K-I-Z-O-S, et une autre marque de bio, surnaturel. Là, là, je ne comprends pas pourquoi qu'ils ont deux marques de biologiques. Donc, si je récapitule, ils ont la marque Great White North, Naturelle, Kizo, et la marque L'eau 420. Donc, quatre marques, dont deux biologiques. Ça, je comprends pas pourquoi il y a deux marques biologiques. Euh, Est-ce qu'ils distribue le cannabis d'une autre compagnie? Vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Euh, faut, faut juste savoir c'est quoi la variété, parce que là, les marques de commerce, ça commence à être un... C'est rendu problématique. Euh, là, faut, faut, faut il faut faire des recherches pour savoir qui, qui fabrique quoi. Est-ce que c'est distribué par le gars de l'Ontario ou non? C'est une petite compagnie au Québec. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, Great White North a aussi trois, une, deux, trois, plusieurs marques de prix. Écoutez, euh, on, on a ici là, Kizo, la marque biologique, ont deux produits Kizo. Les deux ne sont même pas le même prix. J'aurais pensé que vu qu'ils ont deux marques, deux marques de biologiques, peut-être qu'ils avait une haute gamme, puis une marque de biologique bas de gamme. Non. Non. La marque Kizo, 24,50 et 32,50, la même marque. 24 ou 32. Puis le produit surnaturel, le produit aux carottes. Oui, vous avez bien entendu. 29,90 en, Au milieu des deux autres. Donc la gamme de prix ici, je ne comprends pas. Hein? Souvent, quand on regarde des produits qui sont dispendieux, ben la qualité vient avec. Si, la quali si le prix est moindre, en général, en général, la qualité est moindre. Donc la même marque de commerce, deux prix. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on se fait fourrer quand on achète le produit à 32 Est-ce qu'on a une super aubaine quand on achète celui à 24$? Est-ce qu'il va y avoir un ajustement de prix? Est-ce qu'il va y avoir un même prix? J'aimerais qu'il y ait le même prix pour la même marque. Si tu veux faire deux prix différents, ben, je sais pas, on fait deux marques. On a déjà deux marques ici. OK, j'arrête, je me calme, je me calme. J'arrêtais de penser que le surnaturel serait le haut de gamme et le kizou serait le bas de gamme. Non. Ça ici, 42 dollars. C'est leur produit le plus dispendieux. Le Gelato 33, très courageux d'affronter euh, les Gelatos Mint euh, de ce monde. Si on clique ici sur le Gelato 33, on peut avoir un taux de THC très élevé. Donc ceux qui sont intéressés pour le taux de THC qui ne regardent ni les terpènes, ni les arômes, ni la compagnie, rien. Si vous regardez seulement le taux de THC, je vous suggère peut-être que j'ai le taux 33 entre 23 et 30 de THC. On sait que le record de THC dans une cocotte de cannabis est de 36. Hey, c'est pas vrai, moi j'ai déjà vu 40, 37%. 40, 37%, 40. On peut, on peut, on peut y aller longtemps de même, le gros là. On peut y aller longtemps de même, le gros là. Ok, ok. On revient, on revient. Ici, j'ai pas 23, j'ai pas 30. J'ai 25.8. 25,8. Proche de 26 Limonène terpène dominante limonène, mais on sait maintenant que même si on a la terpène dominante cariophyllène, une terpène qui nous fait peur un peu, on sait maintenant qu'on peut aimer le cariophyllène. On retrouve le cariophyllène dans le gélatomine de Tribal. Donc, faut vraiment écouter Winman, la référence pour savoir ce qui en est. Est-ce que c'est un cariophyllène épicé, poivré donc, terpène dominante, ici, on a le limonène. On veut savoir si le myrcène est proche du limonène. On connaît le duo. Myrcène-limonène à Winman. Un duo de terpènes souvent retrouvé dans nos cannabis préférés. Donc, si on descend jusqu'en bas. Hii, la myrcène est loin. Hmm. Limonène. Ça, ça a souvent un goût d'agrumes, limonène, limonade, citron, pamplemousse en général. Deuxième terpène, linalol, linalol, lila, lavande, pas de R. Lavande. Troisième terpène, cariophyllène. On, on, on est moins effrayé ici à Windman avec le cariophyllène maintenant. Et la quatrième terpène, un euh, petit goût là, de myrcène. Euh, souvent la quatrième terpène, myrcène, souvent associée au terreux. Quatrième terpène, c'est un peu loin. Hein? Quatrième terpène, dans la description, ça commence à moins goûter, là. Bon. On va ouvrir ça. On va ouvrir ça. Donc, les arômes naturels fruités. Fruité, c'est représenté par le limonène, j'imagine. Euh, terreux, pourtant on avait dit Myrcène, quatrième terpène un peu loin. Et sucré. Donc fruité, sucré, euh, toujours agréable. Euh, on n'a pas vu l'arôme naturel épicé. Euh, ça nous réconforte. Merci à Tom. Merci à Tom. J'ai hâte de l'humidité, les trichomes, la senteur, l'arôme. Est-ce qu'il y a un beau Védo? Est-ce qu'il y a une pochette d'humidité dans ce produit? Déjà là, on va savoir. Où est-ce qu'on en est? Un contenant de vitre ou de vitre ou bien, quand euh, euh, j'avais dit ça autrefois, céramique, il y en a qui n'avaient pas pensé à cru à ça. Un peu de la vitre. On connaît ce genre de contenant. Euh, je pense que Bear Organic, hein, euh, la compagnie Bear Organic, les contenants euh, orange, euh, c'est le style de, de contenant. Il y a de... C'est un contenant qui n'est pas en plastique. Hmm? Un seal euh, un peu en aluminium, un peu bon de B. On va ouvrir ça. Regardez la technique. Vous allez capoter. Oh! Incroyable! Juste à pousser avec le doigt. Ah, il sent bon. C'est un vrai gelato. C'est pas comme le gelato d'Exo. Gelato d'Exo boue man. Oh, man, c'est vrai, Paul. Oh. C'est du l'excellent cannabis, ça sent très bon, man. Non, ah, écoute, il est très, très beau. Euh, très, très beau. Euh. C'est du 4A, mon ami. Euh. Mais je, je, je le trouve très beau, c'est comme du Broken Coast, euh, je trouve qu'il ressemble même, euh, on se calme, je trouve qu'il ressemble au Gélatomine de Tribal. Euh, moi je trouve ça plus beau que Grill. Ça c'est qualité Broken Coast. C'est vraiment, c'est très très très, c'est beaucoup de tricot. On va regarder ça de plus près à la caméra. C'est euh, écœurant, hein? c'est sûr que c'est écœurant. Ah, hein? oh, ça va être bon. Ça va être bon, j'ai je, je, hâte de goûter à ça, c'est euh... c'est sûr que ça va être comme du tribal, man. minimum. Ah écoute, c'est résineux, euh, l'humidité est parfaite, le goût de le croquer, ça sent super bon, ça ressemble un peu comme le tribal Gelato Mint. Euh, Gelato 33, c'est le 33e phénotype. Euh, je sais pas qui, qui a fabriqué cette... Euh... Cette euh, variété-là, cette génétique-là. C'est croisé avec du Girl Scout Cookie et du Sunset Sherbet. Euh, donc, euh, ils ont planté 33 graines de cannabis. La 33e graine, graine de cannabis, ça l'a sorti, ce produit-là, incroyable. Ça sent vraiment bon, là. Peut-être que le limonène, là, il, il tire un peu. Je vais vous montrer ça à la caméra. J'ai vraiment le goût de fumer. Euh, c'est comme Gelato Tribal. C'est comme le, le, le Gelato Mint. Donc on, on suis vraiment excité, bien énervé. C'est la grosse qualité. C'est la grosse qualité. Euh, humidité. Euh, résineux. tricône, Même la structure là. Euh, ça a été bien trimé. Il n'y a pas de feuilles. Il euh, n'y a pas de branches. C'est. Les qualités. La cacotte, j'ai. J'ai 6 euh, petites, 2 deux, euh, deux bonnes. Euh, c'est sûr que c'est 42$. C'est sûr que c'est 42$. Le gelato mint à 24 et 20$, c'est le produit. Je vous montre ça de très près. 4A, qualité Broken Coast. On regarde ça de plus près immédiatement. Merci à Tom. On est de retour avec l'eau 420 Gelato33 c'est euh, je ne veux pas écraser les, les cocottes là, mais c'est euh, de la grosse grosse qualité c'est vraiment incroyable là, euh. je vais mettre des photos sur mon instagram pour aller sur mon instagram vous pouvez aller sur le lien juste en bas dans la description appuyez sur le plus et tous les liens sont là Oh, C'est un produit vraiment incroyable. Là. Euh, je suis en train de me demander euh, si j'aime mieux les gélatos que les pink C'est vraiment dans mes, dans mes arômes préférés. C'est incroyable. Hey, j'ai vraiment hâte d'y goûter. Euh... Allez voir sur mon Instagram pour voir des photos plus près. Là. De retour avec le gélato 33. Je suis déjà en transe. Euh, je sais que ça va être bon. Pour l'occasion, j'ai sorti le cut en verre. Euh, pour ceux là, qui veulent vraiment là, goûter aux terpènes, ça fait vraiment une différence quand la boucane ne rentre pas dans le petit tube de carton, euh, je te le dis, euh, c'est sûr qu'on n'est pas là, au point de vaporiser quand on fait ça, on est, en on est encore en train de respirer un peu de boucane, hein, la combustion, mais quand même euh, le en verre, tout nettoyé à l'alcool, euh, c'est à essayer pour ceux qui connaissent pas ça, c'est environ 2$ faut le nettoyer en chaque usage. Il euh, y en a peut-être qui l'utilisent peut-être pour deux, trois joints. Moi, juste après un joint, peut-être deux de la même variété. Euh, mais ensuite, faut vraiment euh, le nettoyer. Merci à Tom. Euh, je t'en en transe en ce moment. J'ai un petit peu la chair de poule. Je sais que ça va être un super bon cannabis. Euh, il est très beau. Il sent très bon. La grosse, grosse question. La grosse, grosse, grosse question, c'est quoi, c'est, ça vaut-tu la peine de payer 42 quand on connaît le Gelato -mint de Tribal à 24 et 20? Euh, je n'ai pas encore fumé, mais Great White North, c'est vraiment à surveiller. J'ai vraiment hâte de voir leurs autres produits, peut-être pas les produits biologiques, mais ce que Great White North sont en train de nous montrer, c'est que c'est possible de faire du cannabis biologique à prix raisonnable. Euh, The Great Organic Dutchman, T-God. Ça va mourir, man. Je, je, conspère, je considère T-God, Canopy. Canopy, je sais même pas qu'est-ce qu'ils font encore. Là. Comment ça que c'est pas en train de faire faillite. C'est la plus grosse comp... C'est de la merde, man. Hey, Great White North, c'est fait au Québec. Il sent tellement bon, man. C'est comme du tribal, man. C'est comme le Gelato-Mint. Euh... J'allume ça tout de suite. On va brûler le petit bout de papier sur le, de, sur le, le bout du joint. Ça me tente pas de, de, de fumer un petit bout de papier. « Hey, t'en fumes pareil quand tu fumes le joint! » OK, on se calme, on se calme. On, on, on est en transe ici, ça va bien. Euh, il neige à Montréal, on est le 21 avril, le lendemain du 420. Hier, merci hein, pour les dons, ça s'est très bien passé dans le live. Euh, beaucoup de monde sont venus me voir, vraiment le fun, très apprécié. Gelato33 de la marque LO420 LOT LO420 Producteur Great White North. Comme dirait Mort Tattoo du Chaud-Boucan, Santé bonheur à tous. T'es mal allumé. Mal, c'est triste. Premier apport, mal allumé. <coughs> ok, c'est sérieux, c'est sérieux. Merci Tom. C'est différent. <coughs> <coughs> Moi, j'aime mieux le gelato mint. Mais il est très fort. Oh, qui est fort. Il est très fort. J'ai très chaud, même. J'ai fait une puff. Oh, il est très, très fort. Très, très fort. Ça n'a pas le même goût que le gilet mint. Mais il est très fort. Le goût est différent du gélatomine. Il est vraiment différent. Exceptionnel. <coughs> Grosse qualité. <coughs> Grosse qualité. J'ai très chaud. J'ai très chaud. J'en je, je, viens pas. Il est fort, man. J'ai pris juste deux poffs là, parce que le côté en verre il est très long, ça prend beaucoup de place dans le joint. Puis ça c'est un papier régulier. J'ai pas pris un papier un quart. C'est considéré un hybride. <coughs> hey man! Vraiment, vraiment très fort. Quand on regarde sur les flits, donc exactement, c'est phénotype numéro 33, sunset sherbet en tin, mint, Girl cookie. Puis la différence entre gelato et gelato 33, il n'y en a pas. C'est les mêmes parents. C'est seulement deux phénotypes différents. vraiment curieux de voir la prochaine variété. Ce que j'aime de Great White North, c'est qu'ils ont toujours des bons phénotypes. Celui-là, il est bon. Le 514 Saint-Henri-Couche était bon. Donc, on va essayer bientôt d'autres produits de Great White North. Euh, pour ceux qui me suivent sur Instagram, la prochaine vidéo... Ça va être encore The Great White North. Ça va être le Death Boba. Euh, qualité, tu dis, c'est sûr. C'est sûr. Euh, il gèle. Si tu veux un du un, un, un pot qui gèle, euh, <rire> j'ai la taux 33. Puis c'est vraiment un buzz hybride. Euh, il est pas trop écrasant. Mais t'es gelé, mon chum. T'es gelé. Le buzz... Moi j'aime mieux le Gelatomine, pour le goût, vraiment, mais c'est, une question de goût, une question de goût, euh, Tom, euh, c'est son préféré à la SQDC, euh, et de loin, euh, il voulait absolument que je fasse la vidéo, il euh, m'a donné 20$, merci beaucoup, il m'a dit assez ah, ça, je l'aime, je l'aime, il est fort, mais si on veut gratter un peu, j'aime mieux le Gelatomine, puis en plus il y a le prix. Mais c'est sûr que si j'ai un, un, un 22, euh, le 23, si j'ai un 23 de ça, puis le Gelato mint de Tribal, je me demande c'est quoi le pourcentage de THC. Euh, mais peut-être qu'un 23 de ça serait plus fort qu'un 23 de Gelato mint. Plusieurs personnes m'ont parlé de l'eau 420 sur Instagram. Je pas le choix d'aller faire cette vidéo-là de faire cette vidéo-là le, le plus rapidement possible. Donc, euh, je vais juste aller voir le gélatomint. Pour ceux qui sont intéressés par euh, le taux de THC, le euh, gélatomint est revenu en, en, en, en inventaire quand même entre 20 et 28, le gélatomint de Tribal. Alright, Donc, c'est écrit, l'emballage, le, c'est en vert. C'est écrit sur le site de la SQDC. Et c'est un dominance hybride indica. Je ne sais pas si c'était écrit ça avant sur le site de la SQDC. Dominance hybride indica. Je pense que c'est nouveau, ça. Donc, le goût... Euh... C'est pas... Euh... Il n'est pas pareil, hein, le Tribal. Un peu de tout. Un peu l'inanol. À peine, c'est pas un euh, AIDS. Linalol, euh, agréable, agréable. Cariophylline, invisible, là. il n'y en a pas. Euh, je l'aime. J'aime mieux le gélatomine de Tribal. Mais il gèle, très efficace, qualité, il est beau, euh, excellent cannabis. Je te laisse là-dessus, il me reste deux puffs, et puis euh, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. On remercie Tom, on donne un pouce, je suis gelé bro, je suis gelé. On écrit un commentaire, va t'abonner sur mon Instagram, puis abonne-toi sur YouTube s'il te plaît. N Oublie pas, prochaine vidéo, Death Boba. The Great White North. Puis, pour ceux qui ont quitté la vidéo jusqu'à la fin, on va écrire en bas. Va... Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On pourrait écrire... Euh... On se revoit à la prochaine vidéo. Là, il faut pas faire de faux. On se revoit à la prochaine vidéo. Ah, il y a un accent, hein? Ouais, ouais, ouais. Parfait. Je te laisse là-dessus. Merci, à Tom. faut écrire deux choses. Merci Tom. On se revoit à la prochaine vidéo. Là, ça commence à être compliqué. Pas sûr que tu vas te rendre... Pas tout le monde s'est rendu jusqu'à la fin. Hein? Non, je sais, je sais. OK, je ne veux pas te faire part de ton temps. Plusieurs vidéos qui s'en viennent. Ne l'oublie pas. Widmanthem. Oui, Et on se revoit très bientôt. On se revoit dans une prochaine vidéo.